Salut les boys, salut les girls, c'est Winman, content de vous voir aujourd'hui. Cadeau d'un abonné, euh, je pense qu'on connaît l'abonné qui m'a donné ce cadeau-là. On va ouvrir ça ensemble. Et euh, pour faire cette vidéo-là, ben, on va fumer un joint euh, du Gorilla Blue numéro 4 de notre abonné PNGGNP2000, c'est son nom sur YouTube. Euh, J'aime la buzz. Pas le goût que c'est pas le même goût que le Gorilloglou que j'ai connu avec notre abonné Yannick. Euh, J'aimais mieux le, le Gorilloglou numéro 4 à Yannick pour le goût. Mais celui-ci, là j'aime bien bien le goût. Euh, encore, merci beaucoup PNGGNP2000. Euh, pas évident comme nom sur YouTube. Là, est... Donc on va écrire ça ensemble. Et puis là, on va ouvrir le cadeau. Je, je veux pas me tromper. Je veux juste être vraiment sûr là, euh, de la personne qui m'a envoyé ce cadeau-là. All right. Il en reste-tu? Il n'en reste pas. Papier raw. C'est Glue, il y a le numéro 1, 2, 3, 4, il y a même le Gorilla Glue numéro 5, mais euh, c'est vraiment là, le numéro 4 qui a euh, gagné en popularité. Même que le numéro 5 est venu par après, puis il n'a euh, pas gagné euh, la popularité que le 4 a eu. Je pense que maintenant, il faut l'appeler GG4, Gorilla Glue numéro 4, GG4. Parce que Gorioglou, c'est vraiment euh, le nom d'une compagnie de colle. Puis, euh, je pense que ceux qui ont fabriqué le Gorioglou numéro 4 se sont approprié, -les, approprié, approprié, approprié, approprié euh, le nom Gorioglou numéro 4 pour le cannabis. Ils ont protégé le nom, je crois. Puis la colle euh, les a emmenés en cours pour leur dire euh, non, non, non, mon homme. Puis, je pense que le Gorioglou ben, il est supposé être résineux. C'est pour ça qu'il collait sur les doigts. C'est pour ça qu'ils ont donné ce nom-là. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais la compagnie Cole a vraiment euh, amené en cours les gens qui ont euh, voulu donner Gorilla Glue numéro 4 comme nom de marque à leur cannabis. Alright. Donc, on va ouvrir le cadeau de notre abonné. Hey, merci Ian, pour euh, ton joint euh, PNGGNP2000. Tu m'as quand même envoyé une grosse quantité. Je ne serai pas sur le goût. Je ne serai pas sur le goût de ton euh, Gorilla Glue numéro 4. Je sais pas si c'est le numéro 4 ou c'est peut-être un autre Gorilla Glue, mais ça a vraiment pas le même goût que, comme je t'ai dit, que celui que j'avais déjà fumé. On ouvre ça ensemble, les boys. Cadeau d'un abonné. Il y a du stock là-dedans. Ça vient de OG Puff. OG Puff allez vraiment là, sur son euh, site YouTube. OG Puff officiel. Il chante du rap. Hey, écoutez, c'est... Euh... Il m'a envoyé des cure pipes les boys. Pour que je puisse fumer, euh, pour que je puisse nettoyer mes cotes en verre. C'est ça, il m'a envoyé des cotes en verre, j'en ai un ici, j'avais vraiment de la misère à le nettoyer. À la place de prendre des cotes en carton, on prend des cotes en verre, ça fait une différence man au goût, ça fait une différence. Ok, je vais regarder ça tranquillement, la lettre elle vient avec, je pense qu'on va en avoir pour... Euh... Écoute, euh, je vais les couper puis je vais en avoir pour le restant de ma vie man. Je vais pour le restant de ma vie, c'est sûr, sûr, sûr. All je vais mettre ça de côté. Je vais si c'est efficace. <coughs> tu mets de l'alcool là-dedans pour que l'eau rentre là-dedans. Là, ça va tout coller. Présentement, je vois pas, euh, mais je sais que s'il m'a envoyé ça, c'est parce que ça fonctionne. Hein. OK. Donc, euh, je vais lire le.. Ah, ça, c'est les cotes en verre. Vraiment protéger ça. Tabar. ouais trois cotes en verre. C'est ce que je dis? Mais... Je pense qu'il y a même des grandeurs sur les cotes en verre. On peut en avoir des plus longs, des plus petits. C'est la même chose. C'est le fun quand c'est clean, là, il y a deux petits morceaux de de vitre au milieu, pour pas que le cannabis s'y passe en travers, là. C'est, euh, c'est pas dispendieux. Merci au Jeep Off. À essayer. Vraiment à essayer. Je vous Vraiment, je vous le recommande. Vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment pas dispendieux, les boys. Ce qui est plus dispendieux, c'est peut-être pas les cure-pipes, comme ça, mais c'est l'alcool. Euh, moi, c'est déjà rendu à ma troisième bouteille. Euh, J'utilise quasiment, là, euh, Ma deuxième bouteille, ma deuxième bouteille euh, parce que je lave mes, mes grinders aussi. Je lave mes grinders avec l'alcool, l'alcool ça coûte quoi, 1,50$, la, la, la fiole. Là j'ai pris 70% puis je peux vous dire que je pense que 90% là, ça doit être vraiment plus efficace. Euh, ça s'est éva évaporé, j'ai laissé ça dans mon euh, bol de plastique, une petite quantité, ça s'est évaporé. Euh, J'avais acheté sur Dollarama. Je vais peut-être payer 1$ euh, de plus pour le chercher du 90%. My God! Un pot en vitre, man! Ok, je vais, lire, je vais lire ça. Je vais lire ça. Je vais juste être sûr que c'est vraiment OG puff. Hey man, allez sur sa chaîne YouTube, ok? C'est C'était gars qui m'a donné le meilleur cannabis au monde, OK? Je vais continuer à fumer le. Gorilla Glue de PNGGNP2000. J'adore tu j'adore ton nom, man. Je, au début, j'avais de la misère, mais finalement, je pense que je tripe dessus. Ok, il y a du stock ici, il y a du stock ici. Là, écoutez, vous êtes là, les boys. Qu'est-ce qui se trouve là-dedans? Salut, Winman. Je veux commencer par te dire et te souhaiter une merveilleuse année 2020. Moi aussi, au Ojipov. Merci beaucoup de ta rencontre. Puis merci pour tout ce que tu me donnes. Bonne, bonheur, santé, amour, bon cannabis et tout ce que tu veux. <coughs> à toi aussi, mon ami. Voici un cadeau que je tenais à t'envoyer. Malgré le paquet, cadeau non conventionnel. J'espère. Que ce qu'il contient sera, sera te rendre heureux. Ce paquet est un complément par rapport à l'autre. OK. OK. Trois cotes en verre. Un sticker. Il y a un sticker là-dedans? Je pas de sticker, man. Hein? Pourquoi tu sticker? Oh, il y a un sticker ici. Oh, un sticker, les boys. All right, all right. Le sticker de Botority. OK, OK, OK. OK, OK, OK. OK, là, je à cause que là, il y, y a des petites... Euh, je vais checker ça, là. Bon. Trois cotes en verre. Un sticker, un collant. Curpip, ça ici les boys. Deux échantillons de cannabis 4A. Quand il dit ça, je le crois. Okay? C'est lui qui m'a fait découvrir le Duff Boy Pink. Puis qui m'a envoyé là, trois sortes de phénotypes différents là, de Pink Cush, euh, Quadra Island Pink, euh, Pintar Cush. Euh, vraiment, euh, OG Puff, il connaît ça le cannabis. Euh, c'est du cannabis dispendieux, c'est vraiment, vraiment, c'est toujours du Pinko Je de San Rafael en, en montant, temps. Euh, genre Rockstone de Broken Coast, c'est toujours de la qualité comme ça avec OG Puff. Allez sur sa chaîne YouTube, euh, il se casse la tête, là, il m'encourage beaucoup c'est ça m'encourage beaucoup moi aussi. Les deux échantillons qu'il m'a envoyé de cannabis Baggy numéro 1. Bro! Tu n'as pas écrit le, le 1 ou 2. Tu n'as pas écrit numéro 1 numéro 2, bro! Non, non, non. c'est pas écrit. Oh, oh, oh! OK, OK, OK, OK. Avec ouverture déchirée. OK, les boys. Il sait qu'il est déchiré. Alright, right. Là, là c'est bien parfait. Pink Rockstar. Et puis l'autre à côté. Greasy Death. Ça vient de GazTown, GazTown. Euh... Je te remercie pour tout. Et j'invite les gens et aussi les amateurs de musique rap à aller écouter mon nouveau single 1994 et de s'abonner à ma chaîne OG Puff officiel. All right, allez voir ça. Il dit merci. Moi, je te remercie aussi. Euh, je ne vais pas fumer ça tout de suite les boys, on va fumer ça là, euh, à un autre moment donné. Je garde le papier, puis le cannabis quand il commence ça, là, ça devient dans des poids en vitre, pour vraiment, pour pas que le cannabis il se casse, hein, qu'il se magane sur les côtés d'un sac en plastique, euh, ou par le transport, la livraison, puis quand c'est pas cassé ces choses-là, -là, c'est les terpines, ça goûte plus, c'est mieux. J'ai vu la différence avec euh, le cannabis médicinal, quand on regarde dans la loupe, le médicinal est plus protégé, euh, il est moins magané on dirait. Merci à tout le monde qui m'aide avec des petits cadeaux comme ça. Très très très apprécié. Alright, je te laisse là-dessus. Merci d'aller euh, nettoyer mon euh, compte en verre. On va avoir deux belles vidéos là, qui vont s'en venir avec le Pink Star et le Creasy Death. Donnez-moi un pouce, allez vous abonner sur Command et puis euh, on se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!